Encore le subjonctif du verbe aller. Le subjonctif présent du verbe aller. Vous répétez après moi. Que j'aille. Que tu ailles. Qu'il aille. Que nous allions. Que vous alliez. Qu'ils aillent. Par exemple, le français ou oh, les français aiment dire qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire foutre. Qu'est-ce que cela veut dire, Jeff Qu'ils aillent se faire foutre. Les Français dit, aiment dire ça. Qu'ils qu aillent se faire foutre. Que c'est vaillant à un diable. À noter. Qu'ils aillent, <rires> qu aillent se faire foutre. Et ceci même. Qu'ils aillent. Et qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils se un diable. Qu'ils aillent se faire foutre. Merci On euh, nous sommes à la troisième phrase. Donc, on était « il faut que » le verbe « aller » à Chicago. « Il faut que j'aille à Chicago. » Et pour quoi faire Le chef, « je veux que tu » le verbe « rencontrer », le subjonctif du verbe « rencontrer », c'est quoi ?« rencontre » avec « Très bien, c'est ça. « Je veux que tu rencontres le grand patron. » Comme vous pouvez le voir, le verbe rencontrer, c'est un verbe ici régulier. Donc, on dira que je rencontre, que tu rencontres, c'est facile. Le subjonctif, ce serait, vous répétez après moi, que je rencontre, que tu rencontres, qu'il rencontre, que nous rencontrions, que vous rencontriez, qu'il rencontre. Par exemple, « Je voudrais que tu rencontres le directeur. »« Je voudrais que tu rencontres le président de la République. » Donc, « rencontre », ça va écrire de la même façon, seulement avec un « s » à la fin. Parce que tu dis la deuxième personne du singulier. Ça va Donc, « rencontrer », parce que le verbe, normalement, c'est « rencontrer ». Donc, le subjonctif, c'est « que je rencontre »,« que tu rencontres »,« qu'il rencontre »,« que nous rencontrions ». Il y a toujours un problème avec le... pas un problème, avec le « nous ». Il faut, s'il vous plaît, toujours ajouter le « I-O-N-S ». Que nous rencontrions le président. Je voudrais que vous rencontriez le président de la République française. Parfait. Félicitations. Donc, comme vous pouvez voir, le verbe « rencontrer », c'est un verbe « régulier ». Ne change pas. On continue. « Je dois aller... » Non, pardon. « Je dois... » Oui, « Je dois... » Est-ce qu'ici on va utiliser un subjonctif? Non. Parce qu'il n'y a pas apparemment la présence du « que ». Bon, je dirais de manière très simple. Mais c'est « Je dois aller voir le grand patron. » C'est la réponse. Et comment ça s'écrit « aller »?« Aller » de la même façon. « A-L-E-R » deux A-2-L-E-R » Moi, et qu'est-ce que tu veux que je lui le verbe dire Quel est le subjonctif du verbe dire Dise. Parfait. Et comme ça, vous allez me dire le subjonctif du verbe dire. Jeff, tout le monde, je vous écoute. Que, que je dise, que tu dises, qu'il disent subjonctif, subjonctif présent. On reprend que toujours il faut avoir le le que c'est le que en réalité qui nous indique qui nous fait sentir qu'il faut changer le verbe. Mais que me digas la velda. Tu sais ce digas en français c'est disent. On va voir l'écriture que je dise que tu dises. Qu'ils qu disent. Que nous... Ah, toujours, toujours le « yon ». Que nous disions. Que nous disions la vérité. Que nous disions. Que vous disiez. Il voudrait que vous disiez votre nom. Je voudrais que tu dises votre nom. Je voudrais que vous disiez. Votre nom. Que vous disiez et qu'ils disent. C'est ça, qu'ils disent. Qu'ils disent, ça ne change pas. Ou bien, si on parle des femmes, qu'elles disent. Il ne faut pas oublier les femmes. Les femmes d'abord. On reprend, vous répétez après moi, que je dise. On va prendre avec une phrase, par exemple. Que je dise la vérité. Que tu dises la vérité. Qu'ils disent la vérité. Que nous disions la vérité. Que vous disiez la vérité. Qu'ils disent la vérité. Qu'elles disent la vérité. Parfait. Est-ce que ça une obligation C'est une très bonne question Non, pas forcément. Dépendamment de ce que tu veux dire. Oui, ça peut. Et justement, et parler ou euh, signifier qu'il qu y a ou qu'il y ait une obligation, mais pas forcément. Pourquoi? Parce que je peux utiliser le subjonctif sans vouloir donner un ordre, sans vouloir donner une obligation. Par exemple, si je dis, quel verbe? Je voudrais que tu sois mon ami. Est-ce qu'il y a une obligation? Au contraire, c'est le contraire du contraire. Il n'y a aucune obligation. C'est la politesse, tu comprends Je voudrais que tu sois mon ami, que c'est à Il n'y a aucune obligation, pas forcément. Ça dépend. C'est-à-dire que oui, le subjonctif s'emploie également quand il y a une obligation, si la phrase demande une obligation. Mais aussi, est-ce que vous saviez, par exemple, que le plus, la majeure partie du temps, le subjonctif s'emploie avec un verbe de désir, avec un souhait tu comprends? Un souhait, un désir. Me gustaria, un deseo. Me gustaría que seas. Mi elmana. Je voudrais que tu sois mon, ma soeur. Tu comprends? Parfait. Merci, mes chers enfants. Je pense que vous comprenez. C'est clair. On continue. Donc, alors, et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Le chef de répondre. Tu lui, la réponse? Tu lui demandes. C'est simple. Parce qu'il n'y a aucun aucun trait de subjonctif ici. Tu lui demandes un délai de paiement. Il faut qu'il comprendre. Quel est le subjonctif du verbe comprendre? Comprendre. Com comprendre. Com compren compren compren mon ami, Élis. comprennent Pardon. Camélis. Comme, va... Comme ça, on va camélia. Comme ça, on va conjuguer le verbe Comprendre le subjonctif du verbe, Si vous êtes intelligent. Quel est le subjonctif du verbe « comprendre » 3, 4, « que je »?« Que je »?« Alba de la Luz »?« Alba de los Santos »?« Que je, je »?« Non, « Iacosta »?« Que je » Le verbe « comprendre »?« Subjonctif »» Allez-y, oui. quoi là ?« Que Que je comprenne, comprenne. »?«» Allez-y, vous écrivez. Vous écrivez, c'est le verbe comprendre au subjonctif présent. Comprendre, subjonctif présent. Je ne devais pas écrire encore subjonctif présent. C'est un peu idiotie de ma part, mais on est en République dominicaine. Que je comprenne, mes chers amis, que je comprenne, que tu comprennes, qu'ils comprennent que nous comprenions, que vous compreniez, qu'ils comprennent. C'est simple. Il suffit de les étudier, Monsieur Jeff, qui ne veut pas étudier les verbes. Est-ce que vous voyez mes vidéos sur YouTube, Jeff? C'est ça. Félicitations. Dix points, dix points. Et toi, Yacosta, tu vois? Pourquoi? Par l'éternel. Allez-y, dis-moi tout le monde que je comprenne que... Tu comprennes. Il faut écrire, hein? Oh mon Dieu. Que tu comprennes qu'il ou qu'elle comprenne. Je voudrais qu'elle me comprenne, mais elle ne me comprend pas. Je voudrais qu'elle m'aime. Je voudrais qu'elle comprenne mes, mes, mes classes, mais elle ne comprend pas. Ouais, Je voudrais. Là, ce n'est pas une obligation. Au contraire, c'est le contraire de l'obligation, Monsieur Jeff. C'est le, décis, ouais. le souhait, parfait. Chaque fois que vous avez un souhait, vous employez quoi, Madame Santos? Non, Alba. C'est que j'avais un ami qui s'appelle, alors, j'ai un ami qui s'appelle Alba de los Santos. Donc, toi, tu es Alba. Eh? Seulement Alba. Alba? Alba Céleste. Céleste. C'est la même chose? De los Santos Céleste. Non, C'est la même fait. chose. Alba de los Santos, Alba Célesté. <rire> Jeff? Le subjonctif s'emploie à la marche On n'est pas en train aujourd'hui de parler de l'emploi du subjonctif On a déjà vu ça Mais un petit rappel pour vous dire que le subjonctif C'est justement quand vous avez un souhait Un désir, un deseo Un gusto C'est où ça, elle? Le subjonctif Il est égal en l'espagnol si vous le savez L'anglais aussi. aussi I wish I were Donald Trump hein? I wish Bon, anyway Très bien. Comprenions, on n'a pas encore Répétez que je comprenne. Que tu comprennes. Qu'ils comprennent. Que nous comprenions. Que vous compreniez. Que vous compreniez. Qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent. Voilà, mes chers amis, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Le plus compliqué ici, c'est ça. Nous vous disons encore bonjour, bonsoir à vous qui nous suivez ici. Nous sommes live avec Alice Matt. <rire> Très bien. Merci. On continue. On va écrire après. Oui, tu as la réponse. tu lui demanderas délai de Félicitations, j'aime aussi. Tu peux le dire. Je pense que c'est mieux. Tu lui demanderas... Un délai. On peut également avoir le premier verbe au futur. C'est plus joli, c'est plus élégant. Tu lui demanderas... Mais si vous dites tu lui demandes, ce n'est pas un problème, d'accord? Dépendamment de ce que vous voulez dire. Mais normalement ici, je pense a raison elle a dit qu'elle mettrait... Tu lui demanderas un délai de paiement. Il faut qu'il... La réponse encore une fois, classe. Il faut qu'il comprenne. comprenne que nous avons des problèmes en ce moment. Loulou, et loulou de dire, ah, j'espère, je vous attends, les espéros. C'est un qui termine. Vous avez fini, on peut continuer. Très bien, on continue. Le, Loulou, tu es fou? Est-ce que c'est loco, Estas loco? Tu es fou? Tu veux qu'il me tue? Quel est le verbe correct de tuer ici? À quel temps on va le mettre le verbe tuer? La phrase c'est tu veux qu'il me tue. Quelle est la réponse? Tu veux qu'il me tue. C'est ça. Et tu s'écrit, s'écrit comme ça. T-U-E. Yes. Qu'il, troisième personne, sans S. T-U-E. Tu veux qu'il me tue. Bon, tu veux qu'il me tue. Et comme ça, si vous êtes intelligent, on peut toujours, dès ce moment, avoir le subjonctif du verbe tuer. Quel est le subjonctif Tout le monde, quand j'ai dit 4, on commence. 3, 4. Subjonctif du verbe tuer. Allez-y. Que, que je. Que je. Non, vous dites, vous donnez la réponse. Que je. Non, la E, simple muda, muda simple Allez-y. Que je, tu qu'il sí. que nous, sí. que sí. vous sí. sí. qu'il nous, que nous, que nous, que nous, e nous, que nous, que que que la e nous, ainsi sonaria si tu un accento o r muda tu. tu et ça est à pour la belle ça enseignal qui est féminino mujer. Vamos que je tue que tu tues tu tue. tu tue. ah et ce ah. motisme le ciel on te le qu'on le soutient si tu le monde savait la langue et quelqu'un te dit que tu tues qu'est-ce que ce? tu tues et ça n'existe pas si existe que tu tues que tu te mates, est ce même que tu es disant non à la tout parce que no te lo que te mates. No, no mates. Hein? Eh? Yo que te mates. Je veux que tu te ties ainsi que El Blanco Lovadesil. Je veux que tu te ties. Pourquoi normalement parce que normalement le verbe tuer c'est se ce tuer. Matar c'est que me maten que tu te mates tes que que se mate que nosotros nos Matemos Que vous voulez dire? Que ellos elles, c'est ma Vous le savez. Là, en française. Que je me tue. Répétez. Que je me tue. Il, Elle veut que je me tue. Elle veut que je me tue. Et à quelle est mais me Que me matée, pardon. Répétez. Que je me tue. Que tu te tues. Que tu te tu, tue. Tu. tu veux qu'elle elle me tue que tu te tues. Wow. Que tu te tues. Mais tout le monde a son logique. Que tu te tues. Je ne veux pas que tu te tues, ma fille. Je ne veux pas que tu te tues, ma fille. Répétez. Je ne veux pas que tu te tues, ma fille. Repete, je ne veux pas que tu te tues, ma fille. Tu Muy bien. Tu as déjà. Tu peux dit il y a. Tu as bien. Suena bien. Algo ahí salió Muy lindo. C'est la même prononciation, tu, Là, Exactement. Que tu te tues. Et c'est, la et et c'est muda, parce qu'ils sont là pour la grammatica, pour quiere decir dire que tu te tues. Je voudrais que tu te tues. un peu négatif à sa oration, parce qu'elle dit disant, je voudrais que tu te mates en el pointe. ahí. Okay. Wow. Dans une saleté, eh. Jeff, on parle rapide, on live. Pas et oui, on l'utilise, on l'utilise, c'est une bonne question, mais pour l'instant, on n'est pas dans le subjonctif imparfait. Qu'est-ce que tu veux dire Explique-moi, donne-moi un exemple. Non, je savoir, je si on oui, on l'utilise. Par exemple, comment on l'utilise Si tu parles. Dans le passé, tu parles dans un passé, j'ai oublié ce qu'il y a, c'est? Tu comprends? Dans ce sens que tu le peux utiliser, D'accord? Mais qu'est-ce qui arrive? Tu ne vas pas dire, tu, di tu, di tu y es. Est-ce que tu, veux tu sais que tu vas employer ce même-tu? La même chose. Tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est un souhait. C'est un souhait, c'est une décès. C'est un souhait. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé et que tu voudrais que cela arrive. Tu comprends? Donc, ça va être toujours la même chose. Est-ce que tu es là? Oui, on l'emploie. Maintenant, la première partie de la phrase que tu vas dire, tu vas dire, par exemple, « J'aurais aimé, mais bien c'est Gustavo, j'aurais aimé qu'elle se tue. <rire> » Mais c'est la première partie qu'il faut mettre à l'imparfait. Tu comprends, Jeff? C'est une très bonne question. Tu es très intelligent. Ok, on ne va pas se perdre. Je ne vais pas écrire non plus parce que ça prend trop de le temps. On reprend le subjonctif du verbe « tuer ».« Tuer ». Classe, quel est le subjonctif du verbe « tuer » Je vous écoute. 3, 4, ensemble, together, ensemble, unto 3, 4, « que je Bon, normalement, il y a deux problèmes. Si tu dis « que je tue, il faut avoir un complément. « matalke. Vous savez la langue, comment l'espagnol? Comment est l'espagnol? Si tu dit que que Dieu m'a fait, mais il faut que y ait un complément. Il n'y a pas Nous allons nous décider si nous allons employer le verbe se tuer ou tuer une poule, une agadjina. Ah! Si tu dis que je tue, que je tue quoi? Que je tue il faut que tu te que je tue ma mère veut que tu une que je tue une poule ma mère veut que je tue une poule ma mère veut que que tu Conjuguer que le conjuguemos con elle personne impersonnel hol que je tue que, que je me tue que tu te tues, OK nous allons conjuguer de préférence et le verbe pronominal d'accord c'est mieux parce que c'est un peu plus difficile et moi j'ai décidé de conjuguer l'o et pronominal